Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter comment j'ai accompagné une petite équipe de trois personnes à s'engager pleinement au sein de l'association. Euh, ils sont trois et je les accompagne avec EPAU, qui est un, un collectif que j'ai co-créé, euh, et je les accompagne évidemment en constellation de projets. Et ici, je vais vous montrer, via les, les figurines, comment ça s'est passé. Donc voilà, chacun était sur une ligne, euh, avec un point de, de départ et un point d'arrivée. Euh, je, je dis souvent à ce moment-là que c'est donc une constellation qu'on appelle structurelle. Euh, vous avez le même modèle pour la mission de vie professionnelle, notamment. Euh, et c'est donc souvent une constellation qu'on utilise... Euh, quand euh, on, on se sent bloqué par rapport à un, à un objectif. Euh, et donc, du coup, bah, c'est l'occasion d'aller visiter les freins et puis les ressources. Et donc, chaque personne est sur sa ligne, dans sa bulle, euh, donc dans un champ qui est individuel. Et en même temps, le fait d'être sur trois lignes différentes fait qu'en fait, il y a aussi le champ collectif qui est représenté et donc euh, bah voilà cette personne-ci euh, a commencé à avancer alors j'ai mis mon petit papier à côté pour euh, revenir avec les différentes euh, peurs et euh, freins puis euh, ressources parce que c'est le genre de truc que je ne retiens pas toujours donc voilà la personne a commencé à avancer et chaque, chaque personne à son rythme peut commencer à avancer et puis cette personne-ci a été bloquée et là, euh, son frein, c'était la peur d'être dans la répétition. Et donc, du coup, euh, ça, ça lui donnait euh, mal de tête. Euh, il y avait vraiment beaucoup de, de sensations très inconfortables dans la poitrine. Et donc, euh, elle exprime le fait qu'elle a vraiment très peur d'être dans la répétition. Et donc, je lui demande de, de quoi elle aura besoin. Et son besoin exprimé, à ce moment-là, c'est « j'ai besoin de temps ». Et donc, du coup, je mets la plaquette temps, et puis je vais sentir ce que le temps raconte. Et là, ça, par contre, je me souviens. Euh, je vois que le, le, la focale fait euh, des allers-retours. Euh, bon, je, je prends quand même ces, cette vidéo. Euh, là, quand j'étais sur le temps, ça faisait... Euh, j'étais partout, c'était comme de l'éther, et... Euh, et j'étais une sacrée ressource et j'étais complètement disponible et très, très vaste, très, très vaste, très, très étendue. J'étais comme de l'air, comme de l'espace, l'espace-temps. Et donc, euh, ben voilà, qu'est-ce que ça te fait quand, quand tu ressens ça Et alors, ben dans le corps, c'est direct, on sent tout de suite des trucs qui lâchent, qui s'ouvrent, etc. Et donc, euh, lui a continué, il a poursuivi son chemin. Et euh, il a été de nouveau euh, coincé et là, il a été pris de vertige. Donc, comme si, euh, comme si il sortait d'un endroit et puis qu'il se rend compte que oh, ⁇ Mais le sol va se dérober, c'est beaucoup plus haut que prévu. ⁇ Et donc là, sa ressource, euh, son besoin, c'était euh, un parachute. Et donc, j'écris parachute sur le, sur le papier, puis je vais sentir qu'est-ce que ça donne. Et là euh, quand je vais sur le parachute, je sens des ailes, des ailes qui, qui, qui sont ici, de son dos et qui recouvrent vers le dessus de sa tête et je sens que c'est euh, hyper robuste, très robuste. Alors je lui exprime tout ça, là je sens vraiment une détente et euh, il a eu euh, la capacité de pouvoir avancer encore et encore vers son, son objectif et à ce moment-là il rappelle que son objectif c'est donc là maintenant je peux m'engager pleinement avec tout mon potentiel euh, petite allusion à, à la langue des oiseaux Margot Thévenin qui me racontait que pour elle les potentiels ce sont tous les potes en ciel euh, et donc je m'engage avec tout mon potentiel euh, au sein de la structure et donc là pour terminer le rituel il a allumé une petite bougie et puis elle euh, a fait pareil donc elle a avancé et elle a ressenti euh, certaines euh, résistances alors elle c'était euh, la peur d'être submergée et donc du coup euh, elle a, avec besoin d'un compagnonnage de sentir qu'elle pouvait faire équipe et puis, elle a continué, et là, elle sentait qu'elle était... Donc là, elle, quand elle continue, ça se passe très bien. Et puis là, elle sent qu'elle a besoin de... Qu'elle qu est embourbée, embourbée jusqu'aux hanches, il n'y a plus rien qui s'est bougé. Et donc, euh, là, elle a besoin de liberté. Et donc, de nouveau, je continue le processus. Euh, je vais goûter la liberté, et puis, euh, qu'est-ce que ça se passe Comment ça agit sur elle et puis, euh, là, elle a eu un troisième, une troisième crainte qui était de se laisser embarquer, de ne plus être euh, euh, connectée à ses besoins et tout ça, de se laisser euh, happer. Et donc, elle avait besoin d'alignement. Et donc, là, je lui ai proposé une petite phrase de réparation qui est... Euh, parce que c'est ce qu'elle disait. Elle disait, ah oui, ça y est, je suis alignée et, et ça reste. Bah, donc, du coup, c'était... Quand je suis alignée, ça reste à l'intérieur de moi. Et puis elle aussi a pu rejoindre son objectif, déclarer dans sa tête ou oralement :« Je m'engage pleinement avec tout mon potentiel dans au sein de l'association. » Et puis elle a allumé une bougie. Et puis la troisième personne a fait pareil. Euh, et donc là, elle, elle c'était le, le premier, c'était un déséquilibre. Elle se sentait complètement euh, ouh, prise à gauche, à droite, ça n'est pas du tout. Et elle avait besoin de s'asseoir. Et quand à l'heure, du coup, je lui ai donné une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir, elle a senti qu'elle avait besoin de contempler. Voilà, de contempler. Et donc, ben, elle a pris le temps de pouvoir euh, avoir accès à cette ressource-là, la contemplation. Et puis, elle a pu continuer son chemin. Et là, euh, elle a senti qu il y avait un souci à son genou. En fait, non, c'est pas ça. Elle avait, des, des, elle avait tout le temps envie de, de cavaler. Et donc, c'est une constellation qui demande beaucoup de perception, d'être vraiment focalisée sur toutes les sensations qu'on a, toutes les perceptions qu'on peut avoir. Et... Euh, et elle, elle avait l'élan de partir de, de, de vraiment euh, pouf, euh, aller de l'avant fort et donc du coup ben, d'un côté euh, elle suivait ses élans et puis d'un autre côté elle, elle freinait pour quand même sentir et donc à la fin elle sentait que ses chevilles avaient beaucoup travaillé euh, et que par contre euh, euh, le genou euh, lui donnait de l'élan donc voilà ça a été la phrase de réparation pour elle euh, le je-nous me donne de l'élan. donc euh, Évidemment, c'est l'alliance entre l'individualité et le collectif. Et donc, euh, elle a pu rejoindre, elle aussi, son objectif, allumer la bougie. Euh, après cette constellation, tous les trois ont été un peu... Waouh wow, Il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de, de, de, per, de perceptions, beaucoup de... Les trois personnes étaient vraiment fatiguées, bon, c'était toute une journée d'accompagnement avec d'autres euh, euh, méthodes que EPAO propose, à la fois créatives, à la fois cognitives, à la fois euh, mettant euh, l'intelligence collective au centre. Euh, mais donc, ça n'a l'air peut-être de rien à expliquer comme ça, mais c'est une constellation qui est euh, assez euh, euh, puissante qui euh, permet à pas mal de, de choses de pouvoir euh, se déposer, d'être vécu et d'être euh, en paix avec euh, ses limites, euh, son, son engagement au sein d'une association, ni plus ni moins. <rire> je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet et je